Zombie Apocalypse. Nous revoilà au phare Alors Yes On continue on, sur, Dead on a sur Dead Island Youpi Non j'ai pas besoin de boisson Alors on fait On en est où là Il faut qu'on prenne les autres quêtes Ouais il faut qu'on parle à tous là Tiens je fais 8 haut là Mais Je fais 8 en haut Voilà c'est bon j'ai pris la quête. Récupérer des balises lumineuses dans les épaves sous se sur la côte. Ah, Et attends, à... Je vais voir si pour une de compétence, ça deux secondes. Je regarde si j'en ai. Non, pour l'instant, j'en ai pas. Moi, bon, j'en ai un. Par contre, on a. C'est quoi ce rang jaune Quel rond jaune dans la, ba... dans la bassine. Bah, faut aller le voir. C'est ah, il... a le. C'est dedans. Ouais, ouais. Tu sais, C'est le petit bloc là qui nous bloque l'accès. Tiens. On en a un autre en face qui a une quête là. Voilà, ouais, ouais, attends, attends, attends, il y a le rouge là, faut que tu viennes. Quoi, que je revienne en haut Non, que je vienne en bas là, voir le petit claque à droite quand tu sors. Là, là, là, je suis là, là. Voilà, faut qu'on soit tous les deux. Voilà, hop, je lui ai parlé. Je vais faire un signal de pour que nous puissions envoyer un signal de l'électricité. Mais il y a quelque chose qui est en train de faire. Marcus a voulu checker les deux transformers de lighthouse, mais il a été là pour des heures quelqu'un doit voir ce qui s'est passé et essayer get le pouvoir Ces choses ne peuvent pas faire ce peuvent faire Peut-être Mais on ne sait toujours pas pourquoi on est immunisé nous. Bah non. Mais en tout cas il nous. Vraiment on pas pour ça. <coughs> Probably a c'est un travail sur la vie de la vie de la vie de la vie de la c'est pas le même Toubib en fait, hein! Non, non, non, mais lui, lui, je peux lui donner les antalgiques là déjà. Voilà. Voilà, c'est bon, on a gagné on une. Euh... Hop, voilà, parce que je les ai récupérés sur la route là. Hop, Monika Goldberg, qu'est-ce qu'elle veut? Ah Ça c'est celle qui veut qu'on aille à la jungle. Ok, bah ça on le prend, mais ce sera une, une, une dernière quête qu'il faudra qu'on fasse. Ok. Attends, il y a une pièce d'ordi là. Ouais, c'est ce que je vais essayer de fouiller. Je vais essayer de récupérer ce que j'ai pris. Là, il y en a un autre quelque part là. Ouais, il y a lui là. Non, on est en train de fumer comme un pompier, là. Vous avez tous fait. Hop, hein. Le rond jaune, hein, c'est le portail, tu sais, pour aller en haut du phare, en fait. Et là, faudrait qu'on aille au... Attends, il enfin, y a bon, le vendeur, là. Faut qu'on redescende, à la base, au poste de secours. Attends, parce que moi, je regarde, parce que moi, je cherche des flingues, moi. Ouais, t'as besoin de flingues, exact. Et là, ils en vendent pas. On pas Non. Eh, notre bagnole, elle a des pop. Pas, il y a ça, là. Non, non, c'est vrai qu'on l'avait coincé. Bon, je suppose que je conduis ce coup, Ah ben, chacun de son tour. Alors, quelqu'un t'en met Attends, pour l'instant, on en met aucune, on va aux au secours pour dire à son frère que Maggie, elle est ici. Oui, mais c'est quelqu'un euh, bon, on s'en fout, parce que merde, euh, ça va la valider quand on va aller lui parler. Oh. C'est une secondaire de toute façon. Hein. Oui, c'est une secondaire. Mais... Voilà, c'est bon, j'ai passé mon supérieur. Hop, oh, j'ai loupé. Et ouais, t'as pas joué à State of Decay, c'est normal, tu sais pas conduire. Ouais, ouais. Et les bagages, ils sont en titane. Euh, je, me un, un... je me suis pris une valise. la voiture, elle s'est ratée net. Je sais pas comment t'as fait pour rater le village. Le virage, le village. Ah, il ah, n'y a pas le Oui, Oui, oui, oui, oui, oui. Enfin, ils pourront tous remarquer quand même que je conduis ça je dirais, hein, mais... Ah oui, tu continues, mais bon. Moi, j'ai plus d'options stock car. Hein. Ouais. Ah, es il oh, est où Ah, allez. Sérieux, mmh. tu le portail, quoi. voilà ah, une voiture de Fusenade. Tu vois qu'il nous a pas arnaqué, voilà. a une belle voiture, la Fusenade qui nous attend. Alors, il est par là, le mec, là, le lascar il est où le vendeur. Il y a, y a un... toujours pas d'armes lui. Euh, regarde, le temps que j'ai validé la quête. Kit de secours. Euh, lui -à il veut se tirer, c'est bon. Hop, donne-moi la maille. Il y a des pièces, à... il y a des pièces à récupérer sur le, sur les PC. Hein. Ah, lui, ça fait un moment qu'il appelle au secours, celui du 26, hein. Du 26, ouais, il bah, faut trouver déjà le bungalow 26, déjà. Ah. Il le médecin en vitesse, là, pour voir ouais, ce C'est que j'ai pu lui prendre des thunes à lui, là. Parce que je lui ai validé la quête. Ah oui, c'est Tu pars pas le médecin Non, c'est bon, t'as plus rien à dire. Ok. L'image, c'est bon. Vas-y, loot la pièce, là. Euh, non, ma live, c'est bon. Hop. Je vais mettre mon point de compétence. Euh, je vais mettre ça dans quoi, moi Je l'ai mis, ah, ils... mis dans survie. D'accord. D'accord. On vérifie qu'on n'est pas réparé là Ouais, ça serait pas... Ouais. Ça serait euh, pas une mauvaise idée, ouais. J'adore. Attends, j'ai un truc de point de compétence. Augmente les dégâts lorsque vous êtes sous... Bah ben oui, parce que tu, tu, peux, tu peux boire l'alcool. Bah ben ouais, la dernière fois, je t'ai bourré. Donc ouais. <rire> euh... Créer... Euh, je peux créer une... Une bombe. Réparer, euh... bah, ouais. okay, je répare ma ma batte. Moi ils sont tous à Est-ce que je peux améliorer? Vas-y, le temps que tu fasses ça, moi je vais regarder les quêtes qu'on peut faire. Il Faut faire les secondaires. Hein. Oui. oui. rien faire. Bah, bah. bah écoute, on va faire la quête de ta copine, là, celle qui voulait nous virer. Récupérer le colis de Janine dans le bungalow 6 du quartier des bungalows Argent. Ça te dit Mais on en a euh... deux dans le bungalow Argent. Ouais, justement. Comme ça, après, on active la deuxième une fois qu'on trouve l'autre. Et pourquoi on a un drapeau blanc hein un drapeau blanc la quête ça, hein à... à 16 mètres. Ah, mais c'est vrai, il faut aller parler à l'autre, à ou le... je sais pas quoi. Là. Ah, c'est bien ce que je me disais. Hein. Je suis quand même pas neuneu. Merde, j'ai oublié... Ah, oublié un truc. Ah non. J'ai oublié un truc. Je suis quand même pas neuneu. Ah bah non, faut pas lui parler. Aussi. Ah, je suis tombé. Qu'est-ce qu'il a, ton drapeau blanc, là Hein, voilà c'est parce que, faut que, ah. que je lui donne, euh, voilà ça voilà, me faut que je lui donne de l'alcool en fait voilà. ah oui ça va nous valider la quête euh, répétitive la chaîne donc je peux lui envoyer ah c'est pas grave ça nous fait des euh, ça nous fait des ouais. cocktails de monotaf c'est clair euh, là y a rien looté cure repop regarde euh, j'ai pas l'impression on sait à combien de mètres, là, parce que... Ils se barrent sans moi. Non, non, non, j'essaie je de voir à combien de mètres elle est, là, la... la quête. C'est pas marqué, sur la non 184 mètres. Je me pose la question, ça, si on y va en bagnole, si on y va à pied. La dernière fois, on y est allé à pied. Hmm. Mais on s'était fait niquer. Euh, T'es sûr bah ouais, après on n'avait pas retrouvé la voiture. Ah ouais, mais là cette fois-ci on fera pas les boulets, on va essayer de garder la voiture. Donc on l'avait bloqué, je sais plus, on pouvait pas on aller... Avait... Ouais, on l'avait bloqué. bloqué, je crois. Comme tu veux, on y va à pied... et Alors, on y a... va à pied, on gagne de l'XP, on défend des zombies au passage. On s'en va prendre un 4 mètres, que là Ouais, c'est là. L'activer ou pas Non, c'est laquelle C'est bon. mon précieux. Je vais vérifier parce que comme des fois les catés sautent. Ouais c'est ça, mon précieux. Ah mais c'est la pentate qui voulait nous virer. On ouais, oh, mériterait ça de mourir ça parti. Moi je compte pas trop parce que ça me fout le tournis. J'ai envie de fouiller les bungalows à droite là. Parce qu'on avance, on avance, mais on va se retrouver face au boss, on n'aura pas le level. Un à droite. derrière là Ouais, et. Euh... En face. Parce qu'on les a fait. On... on les avait fait pendant le... le test. Ouais. À gauche, là, on, a... on était monté, on avait fouillé et. On a découvert des objets à, à collectionner, des succès, mais là on a tracé. Donc, on s'éloigne un peu, c'est pas grave. Qui est pas mort des deux Toi t'es mort. Moins de débile qu'à l'autre avec les talons aiguilles. Ah ouais, Parce que. Enfin, je regarderai sur ton live après, mais. Euh... Ah, l'autre qui bouffe sa copine est revenu. Waouh wow quoi avec quoi Parce que l'autre avec ses talons aiguilles, euh, ça faisait désordre dans ce jeu, je trouve. Bah, un peu, ouais. Attends, il était pas mort, lui, dedans, là Bah, c'est moi qui l'ai tué Ah, je croyais que c'était l'autre, là, tu sais, qui était complètement pété Non, non, non, non, non c'est euh, ailleurs, ça. Euh, là, je voilà, les boîtes de conserve, ah, c'est pas ça. Voilà, là, j'ai Le... deux boîtes de conserve, faut les garder, les boîtes de conserve. J'en ai oui. sur moi. Ah bah, ouais, faut pas les vendre, hein, surtout. Hein. Hop. Parce que tu peux bouger la boîte pour leur balancer comme la bouteille de gaz. Mm -hmm. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont pas morts ceux-là là Parce qu'ils sont pas morts. Ah oh Tiens, je suis un espèce de bungalow chelou là. Ouais, t'as deux zombies, zombies, pas loin. Ils sont deux, hein. Trois. Ouais, ça c'est un bâton pénible. Pourquoi hein. oh, tu vois les trois le... Euh, t'as pas sur le, la boussole en bas à droite les têtes de mort, là Pardon, excuse-moi, je les ai pas vus. Et y a deux euh... personnes dans le bungalow. Oh, c'est une qu'on qu doit faire. C'est impressionnant euh, la cinématique pour euh, Faudra temps. que tu parce que moi je vois pas en fait. Ah, tiens, regarde. Ok. Pourquoi je pas je, monte, je Attends, tu attends deux secondes, oui, j'accepte. Hein, et attends, on va ça. Oh putain, alors elle est en train de chercher son ours en peluche, sans déconner. Alors hein. voilà, hop. Um... Ouais, oui. Allez-vous retrouver mon ours en peluche Je ne peux pas dormir sans, mais Nana, ton ours en peluche là, tu crois que c'est sérieux on est entouré de zombies, l'autre son ours oh, en peluche. Bungalow numéro 15. Il faut qu'on se souvienne que son ours s'appelle Teddy. Ça, c'est vachement compliqué. C'est un brave ours en peluche. D'accord. Ok. Bon, on va bah, essayer de se rappeler que Teddy. Teddy s'appelle Teddy? Ah. Je lui ai donné de l'eau. Hein. Ouais, pense... je... ah, ben, mais c'est toi qui es ternu... est terni. C'est ton perso qui est terni comme ça Bah non. L'abus, ça peut faire un bruit chelou, mais. Euh, comment ça, euh, t'as des crampes euh, Pourquoi elle dit qu'elle a des crampes Elle est en train de se transformer là, là. Qui -là oh on a failli rater le, les deux collecteurs là. Ouais non, oh, si, mais je sais. les ai pris. Bah ben, je failli rater moi. et un truc. Ah le Hanoi Journal et euh, la pièce d'identité. Ah, il y a un truc là. Hein. Tu l'as pris dans la valise mmh. C'est moi qui délire. Ok. Euh, la non l'autre de... qui, qui dit qu'elle a des crampes. C'est pas normal. La valise, quelle valise Je peux mmh. les valises. Oh. Où c'est cette valise euh, sur, À gauche de slot qui veut son Teddy Bear là. gauche, non, je ne vois pas de valise Non, je ne vois, vois pas de valise hein. Bon, j'ai dû le prendre Alors, Bengalo, euh, 12 pour Teddy Et là, on va... Il y a un Vénère. Euh, je vois même pas le, nom de, le numéro de Bengalo. Oh, hop. C'est toi, voilà. Il voilà. est descendu. C'est toi. Voilà. Il y a un Vénère. Il y a On hurle en hurlant, on n'a pas peur. Elle. D'autant plus que c'est con, on n'est pas si immunisé que ça puisqu'on meurt. Oui, on meurt. Les... Ah tiens. Oh. Quel bengalou ça Il a pas les chiffres Non mais il est à péta ou chnac son... C'est polaire là. Non mais je regarde s'il y avait des chiffres des bungalows. Ok viens par là Viens par là Viens par là J'arrive Ouais, On verra ça plus tard. Ouais, mais le problème c'est qu'à chaque fois, toi t'es pas mort, toi tu joues la comédie. Je sais que tu l'as mis dans la tête. Toi Oulah Oh, il m'a chopé pas derrière C'est oh. oh. oh. Que je dépote tout le monde là okay. bon. regarde l'arme que j'ai j'arrive je sais pas, même pas où tu es là ouais tu nous as pris la peine ouais. ouais, c'est quoi ce truc ouais, excellent ouais. hémorragie ouais, tu peux couper, euh, des... non ça, ça s'ouvre pas ah, je fais le tour, il hein. n'y a rien qui s'ouvre, je crois. Essaye, mais... Oh, bonjour, madame. On se fait un petit rendez-vous. Ah, oui. bah non. Tiens, regarde, tu vois, j'ai C'est vraiment une teubée, hein. Ah, ouais. ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Euh... Vas-y. Oh. oh, ça va tous les appeler. Vite, coupe l'alarme derrière toi. Mmh. Tiens, il y a le Banoï Hérald là, ici. là. Ils On ont tous euh, branché Non, il en manque un. Et... Donc un, deux, non, il en manque un, voilà. La vie. On va avoir un comité d'accueil. Non, personne. Raté. Ouais, on a deux, euh, deux, un peu vénères, mais pas grand chose. Hein. Euh, moi, c'est bon. Si tu veux de la vie, il y en a là sur la table. Manga aussi, là, ah, ça c'est pas cool. Attends, faut que je dégage la bagnole, je crois. J'ai l'espoir, ouais, on va t'enlever la voiture. Eh, hey, il a pas écrit euh, l'association Mère Teresa quoi. Ah, D'accord, mais il est où son mari Il est là, euh, je sais pas. Non, il faut qu'on aille l'aider. Mais avant d'accepter, euh, je prends. Ah, le précieux, tiens, il est là, tu vois. On a chopé son collier, à l'autre, là. C'est là où vit sa sœur, donc ça, c'est sa sœur. Ça, c'est sa sœur, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle veut Je sais pas. On a, lui... On a le droit de lui dire que sa sœur est très conne Ok, on va la sauver ta femme Ah, il faut la mettre au phare, d'accord voilà. Tu vois, Coach Comment je vais aller au phare, moi, avec cette bagnole, là bah là tu vas tout droit là, là Tu récupères la route là Le bouton de la manette. Je peux pas rentrer à la voiture? Ah si, tu rentres au bâton. Voilà. Pourquoi on a un rond rouge? Moi? Ouais. drôle, t'as écrasé tous les zombies, méchantes. Non, je t'avais laissé... Eh, hey, regarde. On dirait qu'il a fait tonique. comique. Il y a en a certains qui ont des démarches un peu bizarroïques. Strike. Ah, raté le strike. Mais non, je préfère quand soient... oh, Ouais, Elle est gosse Elle était d'odule la deuxième. Ouais. Ils sont bas, ils portail, ça L'autre là, on a déjà goûté. Elle est où? Au fond, là-bas. Ah. T'as une, un collier, l'autre, ton nounours, c'est bon quoi. Voilà, niveau supérieur. Ah, stay ben voilà D'accord. Faut aller voir Darwin, tu sais, faut retourner au phare. On a fouillé là Euh je sais pas. Ah, excellent, je dois Là, on bon, faut qu'on retrouve la bagnole. Maintenant, la bagnole, c'est en arrière. Ouais, il me semble que je suis pas, je suis pas sûr qu'il soit mort. Lui, lequel hein. Ah okay. oh, c'est mort. Oh, dommage. Donc là, il va nous donner accès à la. Hop, hop, il va nous donner accès au bordel là. Qu'est-ce qu'il veut, lui, maintenant ?« If you could bring me bags of food, I'd really appreciate it. » Ah ouais mais à ouais, lui, je crois pas les donner, mais c'est le fou. Tu viens par là. Il parle plus. Si moi bon, il m'a parlé. Il a dit ok si Marcus il a dit que ça marchait, euh, on va essayer d'allumer espérant de pas tout triguer quoi. Ben, merci, on a fait tout ça pour ça. Euh... Je de... vais Ah, James! Euh... Ouais, je pense, ouais. Enfin, on va juste aller voir, mais je suis pas sûr. J'arrive. Je pense que là, il faut qu'on retourne au poste de secours, en fait. Bon. Attends, il faut que je parle, à James Stein, je sais pas quoi, là. On s'est arrêté là à la découverte, je crois. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, je démarre la quête, hein. mmh. Mmh. Il faut qu On retourne voir uh, si t'as là, en place de ce courant. C'est quoi ça Non, c'est une personne énergisante, je conduis, tu conduis, ouais, tu conduis. Ok, j'ai compris. Je voilà. moment Bah écoute, on a le choix de discuter. Bah non, euh... faut acheter un sonotone, c'est ça ça On est très bien sur la trouver Definitely. ouais. Mais maintenant et maintenant, j'en ai. Ça va être dangereux. Check the bags, but swimmin boots. Everything you can find, anything at all. Okay. Meantime, keep trying to reach this guy. Voilà, voilà. Tiens, une. That's all there was. What the hell do we need to find more?